Dans la démarche scientifique, une des étapes passe par l'acquisition de données. Sur le terrain, par des expérimentations in situ, ou bien au laboratoire, avec des moyens simples, ou à l'aide des technologies d'aujourd'hui. Au Laos, en Thaïlande, en Inde, en Tunisie, en France, et au Vietnam, des scientifiques du programme Soil Bag étudient l'effet des ingénieurs du sol et celui du climat sur la structure des sols et la dynamique de l'eau. Ce matin-là, sur le bassin versant de Dong Cao au Vietnam, un site où depuis 2001 la nature a repris ses droits, un scientifique de l'Institut de Recherche pour le Développement et son partenaire mettent en place une expérimentation. Pour vérifier des hypothèses, des colonnes de terre soumises à différents traitements sont installées précautionneusement. L'idée étant de pouvoir déterminer la capacité des organismes du sol à modifier la structure du sol et quelles sont les conséquences sur l'infiltration de l'eau. Donc sur certains traitements, on empêche les organismes du sol de rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est une sorte de contrôle. Et sur d'autres traitements, ils vont venir. Et en faisant la différence, on va voir l'effet des organismes du sol sur la structure du sol, donc la porosité, et l'infiltration de l'eau dans le sol. Que ce soit les racines ou les vers de terre ou d'autres organismes créent des galeries dans le sol, donc des gros trous. Et si ces trous en fait, sont connectés à la surface du sol, lors d'un événement pluvieux, important, ces galeries vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Si le sol ne présente pas de trous, l'eau ne s'infiltre pas, et donc il y a ruissellement et donc perte en sol, donc érosion. En très grand nombre sur cette parcelle, des amoncellements de terre en forme de petites tours des turicules, indiquent l'activité des vers de terre. Au lieu de créer des déjections dans le sol, qui en fait euh, bloqueraient son habitation, il va déposer ses déjections à la surface du sol. Et comme ce verre est très grand, qui fait 60 cm euh, de longueur, eh ben, il a un tube digestif très grand, et donc il produit des boulettes fécales grosses. Et comme en fait ces boulettes fécales, donc ces déjections, sont stables, parce qu'en fait on est sur un sol argileux, donc la stabilité structurelle est importante, la résistance des agrégats, donc de ces déjections à l'impact de la pluie est importante, et ben, elles peuvent s'accumuler les unes sur les autres, et donc in fine, on va obtenir un turicule qui va faire 15 cm, voire 20 cm de hauteur. C'est la rencontre entre Nicolas et le directeur d'un hôpital d'Hanoï qui aura permis l'accès à un instrument d'imagerie 3D. L'investigation de l'univers souterrain des vers de terre se poursuit. On est à l'hôpital de Bakmaï, où on a la chance d'utiliser un tomographe pour pouvoir en fait étudier la structure du sol et notamment de visualiser cette structure en trois dimensions. Ça va nous permettre en fait de pouvoir caractériser ces galeries, à savoir si elles sont plutôt verticales, horizontales, si elles sont connectées, si elles sont plutôt en surface, en profondeur, ou quelle taille elles ont. Et à partir de ces paramètres-là, d'une part, on va pouvoir comprendre le comportement des organismes du sol, mais aussi, à partir de différents modèles, pouvoir prédire les transferts d'eau dans le sol. Au laboratoire du SFRI, c'est avec de l'eau et un chronomètre qu'une autre expérience a lieu. Elle va apporter des informations sur la vitesse de l'écoulement de l'eau. A savoir qu'au Vietnam, il y a 220 espèces de vers de terre décrites. Et donc sur le bassin versant de Moncao, il y a plusieurs grands vers de terre. Le problème, c'est parce qu'ils sont grands, ils sont très difficiles à attraper. Ils ont un réseau de galeries très développé et donc à la moindre vibration, ils partent. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir échantillonner ce monster. La première chose à voir sur la boîte, c'est la taille des galeries. Donc là, la galerie, hein, elle fait plus qu'un centimètre hein, de diamètre. Alors, il est là. Allez, on va sortir par là. Voilà, belle couleur. Voilà, bon, ça. là. je pense qu'il fait 40 cm, là, euh, quand il est euh, détendu. <rire> ce qui est assez impressionnant, c'est son poids. Donc là, il fait autour de 40 grammes. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est échantillonner plusieurs espèces de vers de terre, donc 11. On les a fait travailler au laboratoire, dans des colonnes de sol, et on regarde l'effet de ces vers de terre sur les transferts d'eau. Donc, on va voir ça de suite en faisant des tests d'infiltration. Allez, top C'est parti On mesure le taux d'infiltration, donc on mesure la vitesse à laquelle l'eau s'infiltre dans nos colonnes qui ont été bioturbées, qui ont été travaillées par les vers de terre. L'idée étant, c'est de continuer à rajouter des volumes d'eau tant que la vitesse d'infiltration n'est pas stable on a un chronomètre on mesure le temps nécessaire qu'il faut pour que l'eau disparaisse de la surface du sol. Voilà. Donc là, grosso modo, on est, on est sur une minute. Tu me dis Ok. Donc voilà, tu rajoutes plus d'eau. Complémentaire de ces mesures du taux d'infiltration, il est temps de découvrir les images 3D obtenues par la tomographie au rayon X. J'ai 486 images qui représentent en fait toute la hauteur de ma colonne et ma colonne en fait faisait 30 cm d'eau. Donc là, c'est le bas de la colonne, donc on voit en fait que le verre de terre a fait des galeries en bas de la colonne. Donc là, on va vers le haut de la colonne, on voit très bien le début des galeries. Et on voit aussi euh, toute cette porosité irrégulière, euh, assez angulaire, en fait, qui résulte des turicules là, qui étaient produits à la surface du sol. Donc voilà. Donc voilà en fait notre porosité en trois dimensions. On peut en tirer plein d'informations. Les galeries sont de grande taille. Elles sont plutôt verticales. Elles sont très bien connectées de la surface à la profondeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a certaines galeries en fait, qui sont coupées. Le ver de terre a besoin de micro-organismes pour pouvoir digérer la matière organique. Un des comportements, je dirais, phares des verres anésiques, en fait ça c'est probablement un verre anécique, c'est d'enfuir de la matière organique, d'attendre que les champignons, les micro-organismes, digèrent, prédigèrent en fait cette matière organique pour pouvoir lui-même redigérer cette matière organique plus tard. Donc ce ver de terre va jouer aussi un rôle très important sur le stockage de matières organiques. Après la description visuelle, Nicolas va alors quantifier ces informations. Diamètre, longueur, volume, inclinaison, connexion des galeries. Ces connaissances enrichissent la compréhension du fonctionnement biophysique de cet univers souterrain, où les vers de terre et autres organismes du sol participent par des interactions multiples et complexes à l'expression et au développement de la vie.